Et les filles, elles sont, elles sont ouais. meilleures dans quel domaine qu'il y, y a des domaines Cuisine, cuisine, Non, en non. non ils aucun. <rire> Ils sont égalité. égalité. On est égalité, Tout en fait, on est, on est vos égales, quoi. Après, moi, j'avais Après, ça, vous parlez, parlez, mais après, quand vous... <rire> craignez, de donc, euh... Mais toi, t'es le à gérer, c'est l'égalitude, je tu penses. Alors Wesh, les gars, voilà. Je pose, j'ai rien à faire, vous connaissez. Euh, qui est de demain euh, je ferai un petit tournoi tranquille euh, au style du quartier et euh, à la clé, il y aura, je sais pas, je vais faire quoi, un grec, menu complet, boisson frites, on fait comme ça. Vas-y les gars. Si vous arrivez à me battre, franchement vous êtes forts. Franchement vous êtes forts. Salut, c'est à quelle heure le défi C'est à 16h, crois-tu en a regardé Non, je vais participer. Allez. C'est trop fort ce gardien. Vas-y, vas-y, passe ton ballon. Ouais, moi, je marche pas, et toi, tu vas marcher. Viens me ça Viens me pousser. Quand tu l'arrêtes pas, t'es une gonzesse, la tête de ma mère. Je suis une fille. fille. Ouais. fille. Euh, tu l'arrêtes pas. Une pas. on t'attend Mais qu'est-ce que tu fais Tu peux pas gagner. C'est connu, les mecs sont plus forts que les filles au foot. Ouais, mais j'ai envie d'essayer. Tu pas venu pour regarder toi, Là, je veux venir nouveau participer. <rire> ah mais tu sais, euh, elle n'a jamais raté aucun turbi de sa vie, Enfin je dis ça, je te Et alors, tu crois oh. que ça m'impressionne, ça va rien dur hein, tu sais. Ouais, ouais Michel, tu sais, euh, elle a jamais raté aucun turbi de sa vie. C'est bonne chance, ça après, être un peu ça, c'est Ouah wow, la honte elle a jamais raté un tour de sa vie Tu elle va te tuer ouais, C'est bon, lâche moi là. Elle a jamais raté un tir au but. Je ne pensais pas que ta technique allait marcher pour déstabiliser Farel et Michel. Bien joué en tout cas. Merci de m'avoir aidé C'est qu'un début. Comment équilibrer ses chances par rapport à un garçon dans un domaine de compétences habituellement considéré comme masculin Prenons l'exemple des mathématiques. Des travaux scientifiques sur le sujet ont montré que, face à un test de maths très difficile, les hommes obtiennent généralement de meilleures performances que les femmes. Eh bien, une petite phrase, une simple phrase peut changer cela. Il suffit de dire aux étudiants et aux étudiantes, juste avant le test, qu'il n'y a pas de différence de performance entre hommes et femmes sur le test qu'ils vont faire dans quelques instants. Grâce à cette petite phrase, les femmes produisent des performances tout aussi élevées que celles des hommes et elles réussissent bien mieux le test par rapport à leurs homologues lorsque la phrase n'est pas prononcée. Cette petite phrase est puissante même au point de déstabiliser un petit peu les hommes face au test de maths et les conduire à le réussir un petit peu moins bien. Ces résultats sont tout à fait reproductibles dans d'autres domaines, comme par exemple la lecture, où habituellement ce sont les garçons qui réussissent moins bien que les filles, mais également dans le domaine du sport, et notamment les sports qui sont généralement considérés comme masculins, comme le foot.